A tous les guitaristes qui sont à la recherche d'un format mini pour un son maxi, voici la série d'amplis Jukze Spirit Nano. Fort de son expérience autour de la technologie Tone Spirit Generator, Jukze Kettner signe ici une tête ultra compacte avec un traitement 100% analogique pour un son digne des meilleurs amplis à lampe. Que les puristes se rassurent, le son est garanti pur jus. Chaque guitariste a son style de jeu et souhaite avoir son propre son. Avec la série Spirit Nano, choisissez parmi trois amplis pour trois styles différents. Vous préférez les sons clairs au style californien dynamique et brillant Vous êtes également un adepte de l'overdrive chaleureux et naturel, adopté pour le Spirit Nano Vintage. Écoutez le son de cette Washburn équipée de ses micros simples avec un niveau de gain laissant tout juste transparaître quelques harmoniques chaleureuses. Comme sur les amplis à lampes, le Spirit Nano Vintage permet d'apporter un overdrive très naturel, dès que l'on pousse un peu le potard de gamme. Toujours avec la même guitare, sur la position micro-intermédiaire, on obtient un son plus moderne et plus proche des couleurs outre-manche avec la tête Spirit Nano Rock. Changement de guitare avec cette Washburn Nuno Bettencourt et ses Humbucker pour un son bien rock. Pour ceux qui veulent aussi faire du hard rock, c'est possible avec le Spirit Nano Metal. Il suffit d'une guitare bien équipée pour le gros son et à vous l'esprit metal. Enfin, les néophytes du gros son seront certainement séduits par la possibilité de venir en répète ou sur scène les mains dans les poches avec leur guitare et leur ampli dans la housse pour alimenter un capot. Toujours pas quel style choisir Voici un rapide comparatif des trois modèles avec des réglages neutres et identiques pour bien déceler les différences de sonorité. c'est simple et efficace. Hormis le niveau de gain et celui du master, deux potards vous permettent de sculpter votre son. Le premier nommé Sagging permet d'accentuer la richesse harmonique et le niveau de compression. peut Tone est d'une redoutable efficacité pour doser la couleur du son avec plus ou moins de brillance. Conçu dans un boîtier ultra compact et solide, les têtes Nano Spirit offrent toutes les fonctionnalités pratiques et innovantes nécessaires aux guitaristes d'aujourd'hui. Pour travailler en toute discrétion, la sortie casque en façade est équipée de l'émulation de baffle Redbox pour garder un son très réaliste. Sur la face arrière, retrouvez une entrée auxiliaire en mini jack pour jouer sur vos morceaux et backing tracks favorites. De même, pour enregistrer ou passer par une console de mixage, la sortie jack 635 line-out vous permet de récupérer le signal brut de votre tête d'ampli. Enfin, l'économie d'énergie est aussi de la partie, avec un petit interrupteur AES pour activer ou non l'extinction automatique au bout de 90 minutes de votre tête si aucun signal n'est détecté. Vous l'aurez compris, avec Yuxx Kettner, optez pour le minimalisme efficace. Sans fioritures, la série Spirit Nano offre des têtes d'ampli ultra compactes, facilement transportables avec un son digne des plus encombrants amplis à lampes du marché, pour un prix tout aussi mini. N'allez pas par quatre chemins, choisissez votre style et choisissez l'esprit Nano.